La retraite à 60 ans max. Il faut savoir que la charge de travail elle a terriblement augmenté toutes ces dernières années, parce que les, les patients restent de moins en moins longtemps à l'hôpital. Donc on fait un maximum de soins en un minimum de temps, avec un turnover sans arrêt très important. Et en plus de ça, on nous a diminué le quota de personnel soignant au lit du malade, c'est-à-dire qu'auparavant, on était environ une infirmière, une aide-soignante pour huit patients euh, à l'hôpital, dans un service lambda. Maintenant, c'est plutôt une infirmière, une aide-soignante pour 12, voire 15 patients dans des services lourds, deux fois plus lourds qu'avant. Donc augmenter la charge du travail et le temps de travail et jusqu'à 65 ans, c'est tout juste pas possible. Moi, je travaille aux urgences à l'hôpital public et pour moi, c'est inconcevable de pouvoir euh Travailler dans de bonnes conditions jusqu'à cet âge. La majorité des collègues, ils n'arrivent pas à finir leur carrière. On voit les statistiques actuellement. Donc on, on est très, très loin de, de la réalité qu'ils veulent nous imposer. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir faire reconnaître à nouveau notre pénibilité au travail. C'est primordial pour redonner de l'attractivité à nos métiers qui en ont grand besoin. Il faut savoir que l'espérance de vie, s'est réduite en plus pour les femmes travaillant à l'hôpital, hein, en sachant que l'hôpital, c'est 87 de femmes qui y travaillent. Donc l'espérance de vie, c'est 78 ans pour les femmes contre 85 ans dans la population normale. Et tout ça à cause des, des risques biologiques, chimiques, la station debout, les horaires décalés, les horaires de nuit. Hein. On sait que le, le fait de travailler de nuit augmente le risque de cancer chez les femmes. Donc tout ça fait que l'espérance de vie est déjà moindre chez les femmes travaillant à l'hôpital. En fait, il y, y a une solution toute simple hein, pour pouvoir euh, euh, partir à la retraite tous dans des bonnes conditions, à, à des taux pleins, c'est d'embaucher, tout simplement. Nous, ce qu'on veut à l'hôpital, c'est qu'il y ait des embauches Massive et significative de manière à être nombreux au lit du patient. Et dans ces cas-là, on résout tout à fait les problèmes de retraite parce que nombreux à cotiser. Voilà. vous Nous, les chauffeurs de bus, on a des horaires décalés. Euh, on peut commencer une semaine à 4h30 et la semaine d'après à 18h30. On a les repos décalés, c'est-à-dire qu'on peut être en week-end, un lundi-mardi, comme mercredi-jeudi ou samedi-dimanche. On travaille les jours fériés, les fêtes. Bon, ça, après quelques années à pratiquer comme ça, on finit par perdre le sommeil. Donc ça fait une certaine usure. Et puis je rajoute le stress de l'exercice du métier, avec le, la concentration que ça demande, avec les trottinettes, les VTC, les livreurs. En réalité, comment ça se concrétise ben, Ici, par exemple, au dépôt, on a perdu 9 collègues en un an. Neuf collègues, soit quelques mois avant leur départ à la retraite, soit quelques mois ou quelques années après avoir pris leur retraite. Donc c'est du concret. Pour nous, travailler plus, travailler plus longtemps, ça veut dire mourir au travail, euh, tout simplement. Comme pour tous les métiers pénibles, la question de l'âge de départ à la retraite, la question de la durée de cotisation, c'est une question de vie ou de mort. Et en fait, il s'agit de pomper l'argent des retraites solidaires euh, par répartition pour euh, engraisser euh, les multinationales de la banque et de l'assurance. Alors, après la grève de 2019, eh ben, s'il faut remettre le couvert en 2022, on le fera, parce qu'on travaille pour vivre, pas pour survivre. Donc nous, à Solidaire, ce qu'on demande, c'est pas compliqué, c'est la retraite à taux plein à 60 ans maximum, après 37 années et demie de cotisation maximum. Pour tous et pour toutes. Plus d'infos sur solidaire.org.